Salut, c'est Patrick, euh, bah, bienvenue sur cette page, je suis euh, tout à fait euh, content, heureux de te présenter ce que j'appelle la méthode Lorique. Alors la méthode Lorique, c'est quoi Pour quelques euros dessous, tu peux acquérir la somme de mon travail, euh, de mes réflexions, de... et surtout euh, du bénéfice de... des nombreuses conneries, euh... ah, non, on doit dire bêtises, que moi j'ai faites lorsque j'ai créé ma propre crêperie, euh... Euh, tout simplement en partant de rien avec mes idées ce que j'entrevoyais de faire euh, mais bon euh, je n'étais plus à comment dire ça on passe dans l'entrepreneuriat c'est-à-dire que on devient des professionnels on a des comptes à rendre etc et puis c'est surtout que euh, ce que l'on rêvait de faire ce que je faisais pour les copains les amis c'est totalement différent alors euh, l'idée c'est de créer euh, effectivement de réaliser ce qu'on a envie de faire mais c'est pas non plus de se crever à la tâche mais ça veut dire aussi qu'il faut animer euh, son, son, son espace. Alors, comment peut-on faire eh C'est de gagner du temps déjà en cuisine, ce qui c'est une bonne chose. Donc, euh, je te décris, moi, ma manière de faire les choses, celle que j'enseigne dans mon école, ici, à Saint-Nazaire. Donc, cette méthode, c'est le fruit de, de tout ce que... des bêtises, comme je l'ai dit tout à l'heure, que moi, j'ai fait lorsque j'ai ouvert ma propre crêperie. Euh, comment on peut économiser euh, pas mal d'euros, vais même voir des milliers d'euros en termes d'équipement, ne pas faire n'importe quoi, c'est les conseils aussi que je donne. Et euh, c'est aussi de rationaliser un petit peu sa cuisine, euh, ce qui va permettre aussi de gérer un meilleur service et puis surtout de ne pas s'épuiser. D'accord Il y a tout un tas de trucs et astuces, comme disent les anglais, des tips and tricks. Et euh, l'idéal, c'est effectivement d'être toujours euh, innovant. Mais sans s'épuiser. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ces pages-là. Euh, ma méthode de cuisine, comment je fais les choses, etc. C'est un peu plus de 40 pages. Je dis 40 parce qu'après, il y a quelques coupures de presse, mais bon, je ne les compte pas dedans. Une quarantaine de pages qui va te donner ma vision des choses. D'accord Que tu fasses une formation ou pas. Euh, Peut-être que tu ne vas pas euh, passer à, à l'acte et devenir crépier. Tu en as l'intention, tu ne sais pas par quel bout prendre les choses. ben euh, moi, c'est de la cuisine des crêpes et des galettes et notamment, euh, bien sûr, en parlant du service, c'est ça. Euh, comment tu peux aussi réfléchir à euh, économiser des, des centaines, oui, voire des milliers d'euros en ne t'équipant pas n'importe quoi, voilà. Euh, ou n'importe comment, pardon, parce qu'il euh, y a les sirènes aussi, hein, qui sont là pour nous dire, euh, viens mon petit pigeon, achète ci, achète ça. Alors voilà, c'est dessous, je... J'arrête là, je ne peux pas te dire autrement, euh, tu vas télécharger un, un livret de 45 pages et puis un jour bah, ça va peut-être te donner l'idée de te former chez moi, euh, comme les, tous les compagnons crépiers que j'ai formés. Et puis bah, j'espère qu'effectivement tu iras à bout de ton rêve, parce qu'une vie, euh, bah, parfois il y a des obstacles, donc il faut les surmonter. Et puis il faut vivre aussi sa vie, pas celle des autres. Allez, salut c'était Patrick, c'est dessous, c'est quelques euros, ça ne t'engage pas à grand chose, mais je pense que tu vas éviter de faire... Euh, oui, des conneries. Moi, je dis souvent des conneries. Salut, je te souhaite plein de bonnes choses. Bye bye.